Salut tout le monde, c'est JS de Topla. Dans cette vidéo, on va revoir les bases avec une question toute bête. C'est quoi l'éducation Il y a des choses que tout le monde sait, des trucs qui paraissent évidents. Par exemple, tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. Mais imaginez qu'un extraterrestre qui n'a jamais vu d'eau vous demande de la décrire, d'expliquer comment elle fonctionne, d'où viennent ses propriétés. Peut-être que vous allez réaliser que même si vous avez vu de l'eau tous les jours de votre vie ou que vous en avez bu des milliers de litres et que plus de la moitié de votre corps est constitué d'eau, et eh ben non, en fait, expliquer ce qu'est l'eau, c'est pas si facile. Peut-être que comme moi, vous diriez un truc du genre Ben l'eau, c'est un liquide transparent, euh, voilà, qui est nécessaire à la vie, euh, voilà, on en boit, euh, et puis les nuages aussi, c'est de l'eau, euh, bon voilà quoi. Et eh ben moi je trouve que l'éducation, c'est un petit peu pareil. On sait tous ce que c'est, on la vit un petit peu tous les jours et on n'a pas forcément eu l'occasion de s'arrêter une minute pour y réfléchir et de se demander vraiment, mais attends, en vrai, l'éducation c'est quoi C'est ça que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de faire une petite pause et de prendre 5 minutes pour réfléchir ensemble à ce truc-là. Et ça permettra aussi de mieux comprendre nos autres vidéos, parce que bah, nous, on a une manière de définir l'éducation qui est un petit peu particulière. Le premier réflexe quand on essaye de définir quelque chose, c'est de faire une recherche sur internet et généralement on tombe sur un dictionnaire en ligne. Et donc le Larousse, il nous dit que le sens premier du mot éducation, c'est la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. C'est effectivement la définition usuelle qu'on va retrouver un petit peu partout. En précisant un peu, on pourrait dire que pour la plupart des gens, L'éducation c'est un ensemble de pratiques et de comportements qui vise à transmettre des savoirs, des valeurs, des capacités, des savoir-être, généralement à des enfants ou à de jeunes personnes. Donc ça c'est la définition classique, usuelle, sur laquelle la plupart des gens se mettent à peu près d'accord. Seulement nous, les militants de l'éducation populaire, on est un petit peu relou et du coup on n'a pas envie de rester là-dessus. Cette définition, pour certains et certaines d'entre nous, elle est problématique. Quand on y réfléchit, cette définition de l'éducation, elle porte en elle une certaine vision du monde. En fait, l'éducation, c'est pas quelque chose de matériel et de définitif, comme l'eau ou le soleil. C'est un phénomène social et donc c'est quelque chose qui évolue et qui est profondément politique la manière de définir l'éducation ne sera pas forcément la même d'une culture à l'autre et d'une société à l'autre. Et cette manière de définir l'éducation, elle va révéler des aspects très importants de l'organisation sociale et du rapport à l'autre dans ces sociétés. Alors là, on parle bien de l'éducation à un niveau philosophique, de l'éducation comme concept. Donc on pourrait différencier l'éducation formelle et non formelle, ou l'éducation parentale et scolaire, mais en fait si je faisais ça, je serais déjà dans une vision biaisée parce que euh, ces distinctions, en fait, elles existent que dans notre culture, elles existent que dans notre société. Et du coup, on va plutôt aller chercher une définition euh, encore plus théorique et conceptuelle de l'éducation, ce qui va nous permettre de, de déconstruire cette vision de l'éducation. Alors, quand on regarde la définition de l'éducation dans notre société, qu'est-ce qu'elle révèle Moi, je vous propose trois angles d'analyse, on aurait pu en choisir plein d'autres, mais c'est ces trois-là qu'on qu va étudier. D'abord, euh, elle présente l'éducation comme des pratiques et des comportements, comme une conduite. Donc en fait, dans notre définition, il y a forcément quelqu'un qui va éduquer l'autre. Il y a toujours l'éducateur d'un côté et l'éduqué de l'autre. C'est une définition qui considère que l'éducation, c'est un peu le fruit d'une rencontre, le fruit d'un rapport à l'autre. Et on va voir tout à l'heure qu'en fait, ben, c'est pas forcément si évident. Ensuite, c'est une définition qui est centrée sur la pratique de celui ou de celle qui éduque. Donc lorsqu'on pense à l'éducation, eh ben, en fait, on pense d'abord aux choix que fait celui qui éduque. Euh, les choix de celui ou de celle qui est éduqué, ils sont secondaires, voire pas du tout pris en compte. Quand on parle d'éducation, en fait, on parle d'abord des gens qui éduquent. Enfin, on a tendance à définir l'éducation comme quelque chose qui concerne d'abord les enfants ou les jeunes personnes en général. Notre définition de l'éducation, elle a tendance à nous faire penser que l'éducation devient de moins en moins importante ou de moins en moins nécessaire au fur et à mesure des années qui passent. Et du coup, pour moi, avant que j'y réfléchisse et que je me renseigne, eh ben, c'était évident que l'éducation c'était le fruit d'une rencontre, c'était évident que l'éducation c'était d'abord les choix de celui qui va éduquer et c'était évident que l'éducation ça concernait surtout les enfants. Euh, sauf que depuis, ben, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de savoir pourquoi tout ça me paraissait si évident. Parce que, en fait, savoir pourquoi on pense ce qu'on pense, eh ben, des fois, euh, c'est plus important que ce qu'on pense. Mais euh, bon, ça c'est l'esprit critique, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Au fur et à mesure de mes lectures, des formations, des discussions et des expériences que j'ai eues en tant qu'éducateur, j'ai commencé à avoir une autre façon de définir l'éducation, une autre manière de la penser. Sauf que cette fois, je savais un petit peu mieux pourquoi je pensais ce que je pensais, et du coup c'est une définition que j'ai pu choisir de manière plus consciente et qui correspond mieux à mes valeurs. La définition que je vous propose, elle est personnelle, c'est la synthèse de plein de définitions qu'on m'a transmises. Et voici donc comment moi je définis l'éducation. L'éducation est le processus selon lequel les humains se transforment intellectuellement, physiquement et moralement toute leur vie sous l'influence de leur environnement. C'est une définition qui s'inscrit dans la tradition intellectuelle de l'humanisme et de la pédagogie critique, mais je ne rentrerai pas dans les détails théoriques dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, on peut en discuter en commentaire. Du coup, si on reprend les trois angles d'analyse que j'ai choisi tout à l'heure, ça donne quoi D'abord. Pour moi l'éducation c'est un processus. Les pratiques, les comportements, eh ben ce sont des influences qui contribuent à l'éducation, mais ce n'est pas l'éducation elle-même. En fait l'éducation pour moi elle a lieu quoi qu'il arrive. Si vous mettez quelqu'un sur une île déserte tout seul, eh ben cette personne elle va quand même continuer d'évoluer, de se transformer, de changer, et l'éducation ben, pour moi c'est ça, c'est le processus de transformation qui a lieu en chacun de nous. Et ce processus, en fait, il ne dépend pas de ceux qui nous éduquent. Il est seulement influencé par ceux qui nous éduque. Et donc, quand on en vient au deuxième angle, eh ben, ça fait une grosse différence. Parce que maintenant, ça nous permet de faire un pas de côté, de changer de regard et de se rendre compte que euh, ce n'est pas tant les pratiques, les méthodes et les techniques de celui qui éduque qui sont importantes, mais bien les besoins et les attentes de celui qui est éduqué. En fait, ça permet de passer d'une philosophie de l'éducation qui est centrée sur les pratiques de l'éducateur, à une philosophie de l'éducation qui est centrée sur les besoins et les attentes des personnes qui grandissent. Et puis enfin, il y avait la question de qui est concerné par l'éducation dans la définition que je vous propose, le processus d'éducation, il dure toute la vie. On se transforme et on évolue toute notre vie, de la naissance à la mort. Alors pourquoi est-ce qu'on choisirait d'appeler ça éducation pour les enfants, mais pas pour les adultes euh, Pourquoi perpétuer cette idée qu'à partir d'un certain âge, on n'aurait plus rien à apprendre et on arrêterait de grandir On sait bien que ça correspond pas à la réalité. Bien sûr qu'on change et qu'on évolue toute notre vie, heureusement. Et pourtant, c'est quand même là-dessus que repose l'idée que l'éducation ne concerne que les jeunes personnes. Donc voilà, je vais conclure avec une citation ultra célèbre de Paolo Freire qui résume bien la façon dont j'ai défini l'éducation tout au long de cette vidéo. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous avez trouvé des erreurs de logiques dans mon raisonnement C'est quoi votre définition de l'éducation et pourquoi Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce serait trop bien qu'on continue d'en parler dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur Discord, il y a tous les liens dans la description. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, des bisous